Uh, now, uh, I'm happy to give the floor to Philippe uh, Baptiste, uh, who has been uh, now, the, uh, as I said, uh, the boss of the Kness for what uh, f f about uh, six, eight months. Um, and uh, so during those six, eight months, I remember our first conversation, you had already some uh, quite precise uh, ideas, but I, have no, I am sure that you have learned a lot uh, in those months. So how do you how do you answer today my simple question? Merci, merci beaucoup. Um, tout tout, tout d'abord, euh, je, je, je voudrais dire qu'en fait, je vais reformuler votre question. Finalement, votre question, c'est euh, pourquoi euh, est-ce qu'il y a autant d'embouteillage autour de Mars euh, cette année? Puisque <rire> si on regarde bien, euh, à cause de Madame Hidalgo. <rire> Madame Hidalgo is uh, the mayor of Paris. Elle n'aime pas les voitures, mais peut-être qu'elle aime les Je vais rester sur, sur Mars. <rire> mais bien entendu, il y, la, il y a la sonde Hope des Émirats qui est un, un très, très beau succès. Mais il y a aussi la sonde chinoise qui est arrivée quelques jours après. Il y a Perseverance, bien entendu, le rover, le rover américain, sur lequel je dois dire qu'on est très, très fiers d'avoir fait la caméra, la, la, la tête de, de, de, de Perseverance. Euh, puis il y a encore plein d'autres missions qui vont arriver. Je, ça aurait pu être Mars, mais on aurait pu aussi dire pourquoi est-ce que le trafic en orbite basse euh, dans le spatial double tous les deux ans euh, Ou pourquoi est-ce que les, la plupart des agences de prévision euh, sont en train de nous dire que dans quelques années, dans une, une quinzaine d'années, on aura quelque chose comme euh, 3 000 ou 4 000 milliards de dollars par an de business autour du spatial Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour du spatial alors, je crois que les, les, pourquoi les, les gens vont dans le spatial aujourd'hui? J'aurais envie de dire le, le premier enjeu qui reste un enjeu qui est un enjeu euh, qui est là depuis très longtemps. C'est des questions de souveraineté, des questions de défense et des questions aussi de simplement euh, montrer les capacités technologiques d'un pays, des enjeux de, de puissance, en fait, de l'ensemble, de, de l'ensemble de des nations. Ça a été très vrai au moment de la guerre froide entre, entre les Russes et les Américains. Et il semble assez clair qu'aujourd'hui, cette grande rivalité se redessine avec de nouveaux acteurs, mais en restant quand même sur les mêmes fondamentaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui me semble extrêmement importante, peut-être qu'on perçoit moins directement, c'est aujourd'hui les enjeux autour du climat. Vous savez qu'aujourd'hui, si on n'a pas le spatial, on n'est pas capable de comprendre et de mesurer les évolutions du climat plus de la moitié des indicateurs du GIEC, qui nous permettent de suivre les indicateurs climatiques et de comprendre quelle est la santé de notre planète, viennent directement d'observations satellitaires. Et donc ça, c'est quand même un enjeu qui est aussi un enjeu majeur. La vérité, c'est que ce n'est pas ça qui explique l'explosion du nombre de missions, etc. Mais enfin, c'est quand même un enjeu majeur et je voulais quand même le, le rappeler. Et puis, le, le dernier enjeu, qui est un enjeu qui est vraiment nouveau, est, enfin nouveau, qui prend une ampleur considérable, c'est des questions autour de l'innovation scientifique et technologique, mais surtout des questions de business qui vont derrière avec des pans entiers de l'économie qui sont en train d'être bouleversés par le secteur spatial et des enjeux donc économiques qui sont absolument colossaux derrière. Et c'est ça qui fait qu'en fait on a un ensemble de facteurs d'attractivité pour les nations vers le spatial. Mais il faut essayer de comprendre malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'on a basculé dans ce nouveau monde euh, où justement l'attractivité est beaucoup plus forte comme souvent, les raisons, elles sont quand même des raisons d'ordre technologique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une multiplicité de, de grandes évolutions dans le secteur. Euh, L'arrivée du numérique, avec des méthodes de développement. Alors, non seulement le numérique pour modéliser, pour, pour réduire les temps de développement, pour, pour aller plus vite, euh, mais aussi de l'impression 3D, euh, et aussi euh, euh, des techniques low cost, qui viennent... Qui viennent euh, non seulement d'acteurs du numérique, mais aussi d'acteurs du monde, du monde industriel traditionnel, et tout ça, la miniaturisation des composants, pardon, euh, et tout ça, qu'est-ce que ça a fait ça a, ça a baissé très brutalement les coûts dans le monde du spatial, pas dans tous les secteurs, mais dans un certain nombre de secteurs clés du monde spatial, et en abaissant les coûts, eh bien, vous, faites, vous faites tomber en fait des barrières d'entrée qui auparavant bloquaient l'accès d'un certain nombre de pays ou d'un certain nombre d'acteurs de, de, économiques, pour rentrer dans le champ du spatial. Aujourd'hui vous pouvez, vous êtes une compagnie privée, vous pouvez rentrer dans le grand, la grande compétition spatiale euh, en lançant quelques nanosatellites pour euh, quelques millions d'euros, peut-être quelques centaines de milliers d'euros demain. Donc, vraiment les coûts ont baissé considérablement. Alors je dis ça, et juste quand même pour faire la balance immédiatement avec euh, ce, ce, ce, ce grand enthousiasme, n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, à l'instant T, euh, je dirais euh, Approximativement, 90 des crédits qui vont au spatial sont des crédits qui sont des crédits publics. On parle tous beaucoup de SpaceX, évidemment, qui est un acteur qui est passionnant et qui est extraordinaire, qui a bénéficié de subventions et de contrats du gouvernement américain, qui sont absolument considérables, de l'ordre d'une dizaine ou d'une douzaine de milliards de dollars au cours des dernières années. Donc, c'est euh, à la fois un, un, un business qui est en train de, de décoller et de prendre une ampleur considérable et qui repose encore très largement aujourd'hui sur, euh, évidemment, sur des, des, des, financements, euh, des financements publics. Alors, ça permet quand même de voir une chose qui est quand même très intéressante. Euh, on, on a vu un monde très bipolaire au début, hein, donc avec euh, la Russie et euh, les Américains. L'Europe s'est taillée une place, pas dans tous les secteurs. Par exemple, on n'a jamais trop regardé le vol habité. Mais, mais par contre, sur les lanceurs, on a été très très présent, Premier, premier, euh, premier acteur privé, en fait, euh, sur le monde des lanceurs avec le programme Ariane. Euh, et puis, euh, évidemment, nos champions dans le monde du, dans le monde du satellite, hein, Airbus et Thales euh, sont quand même deux acteurs absolument extraordinaires, euh, Fran enfin, deux acteurs français et européens absolument extraordinaires dans le secteur et qui sont euh, les tout meilleurs dans un certain nombre de technologies euh, satellitaires. Et puis, euh, donc l'Europe a pris sa place, et puis là, on voit que euh, progressivement, la Chine est rentrée dans le, la Chine est rentrée dans le jeu, l'Inde est devenue un acteur majeur, et, et je passe évidemment euh, d'autres pays, euh, Israël a aussi un programme qui est tout à fait, euh, tout à fait intéressant, euh, bien entendu euh, les Émirats, mais aussi on voit plein d'autres acteurs qui sont, train, qui, sont de, qui sont en train de rentrer, et donc on rentre clairement dans un monde qui est euh, alors, à la fois multipolaire, avec beaucoup d'acteurs émergents, en même temps malgré tout euh, l'accès aux lanceurs qui reste quand même encore un élément déterminant de souveraineté pour un certain nombre d'États. Et donc c'est toujours, ça reste toujours un enjeu clé. Et je crois que l'Europe est très très attachée à avoir un programme de lanceurs, qui soit un programme de lanceurs qui garantisse un accès souverain à l'espace. Je reviendrai quelques instants après sur, -être sur, sur la question des lanceurs. Euh, mais voilà, donc avec et avec quand même des pôles qui se dessinent. Et puis, une compétition qui est en train de monter en puissance à une vitesse absolument incroyable entre d'un côté euh, les États-Unis et puis euh, de l'autre euh, la Chine, avec euh, derrière euh, l'Europe et la Russie qui, se, qui, qui, qui soutiennent les, les, les différents programmes directement ou indirectement. Cette compétition s'organise beaucoup autour de la Lune et Mars. Ma part de naïveté personnelle, c'est de regretter que quelque part, pour aller sur Mars, peut-être qu'on pourrait réfléchir à y aller tous ensemble. Je vais garder cette naïveté dans son coin. Mais euh, moi je pense toujours à l'exemple du CERN, que je cite abondamment. C'est Le CERN, c'est ce grand centre qui permet de, de travailler, enfin on a fait la découverte du boson de Higgs, qui permet qui travaille des, de travailler sur de, de la physique des très hautes énergies. Et, et c'est un centre qui est vraiment. Son motto, hein, sa, sa, sa devise, c'est la paix par la science. C'est le fait d'arriver à mettre... Euh, alors je, je ne dis pas, je ne veux pas pêcher par naïveté, et je vois bien évidemment toute la distance que ça peut avoir dans le monde du spatial, mais enfin je, cet exemple est, est, est, est touchant et mérite quand même de temps en temps d'être rappelé. Euh, le, le, le, le dernier point que je, je, donc je voulais le mentionner, c'est l'Europe dans tout ça. Qu'est-ce qu'on qu qu qu qu fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut devenir demain dans ce monde du spatial qui est un monde multipolaire bon, D'abord, on croit profondément à l'importance du spatial pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. L'accès à l'espace, les questions de défense, les questions de souveraineté... Euh, les questions d'observation de la Terre et du climat, les questions scientifiques qui sont absolument clés. L'Europe est un grand pays de science et on continuera à avoir des programmes qui sont très ambitieux sur, euh, des, sur un certain nombre de, de, de sondes ou d'instruments qui permettent de comprendre l'univers ou les grands doigts de la physique. Et puis aussi un, donc un, programme, de, un programme de lanceurs qui est, qui est particulièrement, particulièrement important. Euh, nous avons, euh, nous, nous, nous avons aujourd'hui un enfin, un, un, une gamme de lanceurs, hein, donc euh, entre, entre Vega et, et Ariane, Ariane 5, euh, qui euh, est bientôt Ariane 6 dans quelques, dans quelques mois. Euh, donc en, demi, en 2022, nous aurons notre premier lancement d'Ariane 6, qui est un lanceur qui va permettre de remettre euh, la, la, la France et l'Europe dans la compétition, euh, dans la compétition modale, mondiale des, des lancements. Avec, euh, je, je l'espère, je le souhaite toujours toucher du bois quand on parle du monde des lanceurs parce que euh, un, un lanceur c'est quand même un instrument très très compliqué qui travaille à la frontière des lois de la physique on n'est jamais à l'abri donc euh, mais euh, donc des premiers lancements qui vont arriver bientôt et puis euh, Ariane 6 qui va bénéficier évidemment de toute l'expérience du programme Ariane en termes de robustesse et de fiabilité et puis euh, avec des coûts qui sont bien inférieurs à ceux d'Ariane 5 et qui seront et qui seront et ça, ça je pense que c'est important de le dire qui seront, euh, qui seront dans le marché. Bien entendu, on a une formidable compétition avec euh, SpaceX qui continue et qui s'organise. Et bien entendu, on va continuer à investir. Euh, on va travailler sur des briques technologiques que nous que n'avons nous pas aujourd'hui et qu'il faut absolument qu'on développe. Je pense que plus dit réutilisable. C'est quelque chose qu va, sur lequel on va travailler. À côté de ça, on va aussi travailler beaucoup, on l'a déjà beaucoup fait. Le CNES a été vraiment un moteur pour ça. Non seulement en travaillant avec nos grands primes, que j'ai mentionnés précédemment, mais aussi en travaillant sur les nouveaux acteurs, sur le new space, sur euh, toutes ces jeunes entreprises qui sont en train de, de, de naître euh, à la frontière entre le numérique, le digital et le, et le, et le spatial. Et, et donc, euh, c'est des capacités de développer des constellations de petits satellites qui vont être euh, capables euh, de faire de l'observation de la Terre, qui vont être capables de faire de l'IoT, de, euh, de, de, de faire des télécoms, pour des coûts qui sont très très bas et ça c'est vraiment un, un enjeu majeur pour tous nos pays parce que c'est directement utile pour les citoyens, hein, que ce soit dans votre GPS pour, pour vous guider ou pour, euh, euh, ou pour demain savoir à quel moment il va falloir arroser votre, euh, votre champ ou pour euh, être capable de monitorer vos activités de pêche quand vous êtes pêcheur. Toutes ces activités, toutes ces données satellitaires, elles sont absolument... Voilà, donc je crois que vraiment, on est, on est à une espèce de, de frontière où le monde bascule vers. où le monde du spatial est en train de, de, de bouger, pas de basculer intégralement, parce que la vérité, c'est qu'on continuera quand on fera de la science ce sera toujours un rôle d'agence très classique, je, je crois. Mais en tout cas, sur beaucoup, beaucoup d'autres secteurs, on est en train de basculer dans un monde où l'entreprise euh, va vraiment avoir un rôle majeur et un rôle moteur, et où les États vont plutôt passer des commandes, plutôt réaliser comme ils l'ont fait précédemment. C'est le premier point. Un monde qui est quand même malgré tout un monde qui s'ouvre et, et avec plusieurs acteurs, avec de nombreux acteurs qui sont autour de la table du spatial et où il faudra construire des alliances. Et évidemment, la France est extrêmement, euh, a toujours été très ouverte justement à ce type d'alliance et à, au travail avec, euh, avec des partenaires qui sont nombreux et parfois, et parfois très divers. Voilà donc c'est un monde passionnant qui s'ouvre encore euh, à nous et, et pour les, les prochaines années. So, thank you very much. So we, we can uh... Switch back a little bit to English, sure. uh, but I would like to ask you another very simple. I like simple questions, you know. So a number of times you mentioned European space uh, policy or politics. Can we so if, can we really speak of a European space policy? Uh, well, I, I, at, at least there is a European ambition on space. That's very true. Uh, There is also a set of regulations on uh, how, you, how, you, how you build uh, space programs, how you make them uh, real. Um, and uh, well, space policy, yes, I think there is a true ambition from the European Commission today, and especially Commissaire Breton is really deeply involved into, into, into this policy, he believes that… Uh, he is French. One... Sorry? He is French. I think so. Yes. Yeah. Yeah. He's French. But I think it's France it and Germany myself. are we exactly along the same lines? I uh, well, it depends on the top, depending on the topics. Uh, it, it's it's very it's very true that uh, well, Germany is very ambitious on space. Right. It's true. I think that it's it's public. They they they they, they, they are very ambitious in space. So there is a kind of course of internal competition within europe this has always been the case between uh, italy germany and france and it has to be for the very good of europe i really think that there is room for that uh, i think that we don't have to compete on on, on, uh, on very very expensive programs like heavy launchers it does not mean that they don't have to be competitive but i think that we have to organize competition because they are very very costly so let's let's not be crazy and let's not compete directly be in between our, our european nations but on, for instance on smaller launchers on or, or on several uh, different kinds of technology for satellites competition is already there it's strong and it's for the best huh? because i mean so typically having this kind of competition is good for our uh, traditional industry thank you very much